Un remède naturel pour soulager la douleur des genoux et des articulations Ingrédients, un bandage élastique, une jaune d'œuf, deux cuillères à café de sel d'Epsom Préparation Fouettez le jaune d'œuf jusqu'à obtenir un liquide assez fluide Ajoutez ensuite le sel d'Epsom et mélangez le tout Vous appliquerez le mélange sur un coton que vous placerez sur la zone douloureuse et fixerez le tout à l'aide du bandage élastique Laissez agir pendant deux heures vous pouvez appliquer jusqu'à 4 compresses par jour et laisser. Pourquoi ça marche Le jaune d'œuf, anti-inflammatoire et analgésique, le jaune d'œuf regorge de protéines et d'acides aminés essentiels pour notre organisme. Riche en vitamines, en oligo-éléments et en minéraux, le jaune d'œuf contient également de nombreux antioxydants, des triglycérides, des phospholipides et du cholestérol le cholestérol ayant longtemps représenté un facteur limitant à sa consommation sachez que plusieurs études ont démontré qu'en quantité limitée ce dernier permettait de réduire le risque d'accident vasculaire cérébral de 25% en effet un œuf contient 300 mg de cholestérol ce qui correspond à l'apport notionnel journalier recommandé en outre les jaunes 2 contiennent de fortes concentrations de collagène une substance des plus efficaces pour améliorer la mobilité des articulations, réduire l'inflammation et soulager la douleur. Le sel d'Epsom, riche en magnésium, le sel d'Epsom est de se faire réputer pour ses propriétés anti-inflammatoires. En effet, ce minéral est un excellent moyen de réduire significativement l'inflammation en activant des récepteurs au sein des cellules nerveuses qui régulent la douleur.